et comment ça va aujourd'hui on se pour l'épisode l'épisode, l'épisode, l'épisode, l'épisode, l'épisode POUH, l'épisode chapitre 5, plus assez de temps en effet on va jouer une course contre la montre maintenant euh, on va essayer de se passer du coup statistiquement on appelle ça euh, une, une ellipse narrative je pense c'est ça parce que du coup bah nous on va, on va prendre du temps et puis, bah, euh, le, le jeu, bah, lui, il va, il va dire, oh, « Tu prends pas de temps, en fait. En fait là, ça, ça fait ce secondes et demie. Alors que t'es dans la pièce depuis deux heures. Tu comprends ce que je veux dire. <rire> » Bon, alors, comme d'habitude, la fenêtre bug. Parce que c'était le test game. Alors, on laisse comme ça, écoute. On va faire avec. Donc quand même, le truc du zombie, ça... Euh c'est affreux, je me demande s'il n'avait pas planqué le zombie lui. C'est vraiment un zombie random comme ça dans la rue. Je me demande. à mon avis, c'était pas un zombie random dans la rue. Faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, d'ailleurs. On continue le petit débat, entre guillemets. Ah. On the dead. Après la bande annonce, bien sûr. What if my parents walkie-talkie Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. But we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. They always stay in the same place when they go there. The Marshalls? Yes, that's it. You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! <coughs> yeah. Why? Clementine? Clementine! Oh, no. Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. This is something I have to do alone. Good luck, Lee. I mean that. Clementine! No, D'ailleurs dans Azortia, j'avais aussi fait le choix de partir tout seul. Et euh, voilà, c'était sympa. Donc euh, nous continuons euh, le fameux débat de ce que tu l'aurais dit à tes parents. Ce que tu l'aurais dit à ta famille, ce que tu l'aurais dit à, à tes enfants. Tes enfants, c'est pire ça. Tu euh, sais. Larry. oui s'il avait dit à sa fille, Livy. Wesh, je vais me transformer en zombie. Je pense que sa fille, elle aurait les pétoches. Elle l'aurait pas tué. Elle serait morte zombie aussi. Hein Vernon, venez ici. Il n'y a pas de problème ici. Tout ce que je veux, c'est la fille. Garde-la et personne ne doit être mort. Oui? Comment vas-tu? Tu es Où es-tu? Vernon, tu es un homme de merde. Non. Où es-tu pris? Ce n'est pas Vernon. C'est son père. C'est son père. On reste poli, les enfants. Alors, quand on peut être poli, on l'est. Bon, voilà, j'allais dire... Ah, lui, il ferme la porte. D'accord. Moi, au contraire, je me serais barré. Placière, non, non, non. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans T'es qu'à des médecins, ça peut arriver. C'est un ascenseur, Couillon. Je, je suis sûr. Il doit y avoir en plus un... Non, ça va tirer du Les on... du zombie. On va passer au depar. dessus Je vais oui. dire. J'ai pas raté par là, je peux écouter qu'il y avait des trucs. Sympatoche. Oh. Ça peut être sympa. Ah mais tu peux utiliser ça sur un ascenseur peut-être. C'est comme dans... Comme dans Mickey. Maxi outils. <rire> J'ai pas un fusil quand j'étais parti avec moi. J'ai pas un fusil avec moi quand j'étais parti parce que je sais. that make any sense Allez, c'est parti. Y'a un zombie, y'a un zombie là-dedans. Alors, les enfants, c'est quand même très con qu'ils aillent dans cette condition-là. Venu avec à ce moment-là, mais j'allais dire, tu te pas comme ça. Hein. Regardez la fille, comment elle était pâle, etc. Euh, dans les premiers épisodes. Je pense que ça devait être 2-3. Si je l'aurais pas dit, il l'aurait su à ce moment-là. Si je l'aurais pas dit j'aurais dit venez avec moi, il aurait il l'aurait su. Fuck. It's worse. Bah, écoute. C'est quand t'avances dans l'aventure que je t'encule. ouvert non mais si c'est ce qu'il faut faire okay. c'est affreux mais il faut le faire Here we go. One. Two. Non, il arrive pas. Plus tu prends ton temps, ça va faire mal. Faut continuer. rien du tout fais chier après avoir tué ton frère tu te tues tu tu. Ouh, tu vois sa main qui bouge encore allez stop est-ce qu'on peut l'enlever le bras merci maxi outil magique et maintenant tu mets un peu de pq Le jeu n'avait pas prévu ça. Maxi outil, Maxi outil, Maxi outil magique. En tout cas, il sent mieux, c'est déjà ça. Là que non, <rire> non ça ne sert à rien Faut que je sorte d'ici Bah au moins euh, Grâce à ça je pense que tu mets en ordre Une théorie, à moins que non, faut... Il oui, faut que je, je lirai la BD euh, Breaking Dead, les premiers épisodes Oh, le jeu c'est du génie, regarde, tu vois pas que chaque scène où on le voit, enfin la majorité des scènes où on va le voir, c'est des scènes où c'est des scènes où on va le voir comme ça. Bah, tu vois, on, on voit presque, on voit pas qu'il a perdu son bras ou pas. Allez, faut avancer. J'ai pas compris ce qui si s'est passé, hein, sinon. Donc dans les jeux, voilà, vous savez, c'est s'il a un jour, votre perso perd votre son bras, je sais pas quoi, et qu'il pouvait ne pas le perdre, eh ben, faut faire le maximum de scènes, on ne voit pas le bras où il le perd. C'est comme ça. Et tu vois, on le voit presque pas. Ouh non mais, dès qu'il y a un mort qui surgit comme ça, euh, faut dire une phrase, non, c'est pas possible. Mais là, j'étais prêt à cliquer dessus, j'étais woup. Bonjour! Je me suis coupé le bras comme ça, je suis pas comme toi! <rire> c'est grâce à ma maxi où t'es magique! Tu sais ce qu'il y a de magique chez moi aussi? Bah, non! Faut <rire> bon, j'arrête! Bon, ça va repartir comme à l'épisode 1 avec les bugs pédophiles. À la fin de l'épisode 1. Fin l'épisode 1 et début d'épisode 2. C'est tout. Après, voilà, voilà, voilà. Hello, c'est. It's my friend! Pou, pou, pou, pou! Et pou pou pou pou. Eh, c'est bizarre, parce que c'est le bras où je devais rattraper Ben. Euh, <rire> J'ai oublié. Oh, ça sert à rien. River Street should be just beyond that. Just need to figure out a way to Les toits. Les toits. extension ladder. Sympa un bastard a C'est Batman en fait <rire> Il s'est passé quelque chose ici, je le sais D'accord Crawford Square J'ai compris. Here's a way down. Moi je dis c'est l'échelle coulissante qui va nous sortir de là. Bon là au moins si je sais pas mes touches c'est pas grave. <rire> On va dire Oh mais il lui manque un roi, c'est pas grave <rire> Je suis affreux. mille qu'il faut retourner hein. oui j'ai envie de te dire. les chaînes les je, les pas. Pas. je pense que son père hein, sinon les empreintes mais qu'est ce qu'il veut que je fasse je comprends pas faut moi je dirais aller au dessus Must have run out of doctors. Est-ce que je peux shooter Non, c'est con. Je suis c'est tellement simple que je trouve pas. C'est oh. tower on this side of the hospital and the mansion over there uh, it might be our way off this rooftop I can make it to that bell tower I can draw the walkers down make the thousands of them that'll thin out the streets between here the mansion and River street even if it's just for a few minutes ich in foolish je sais que j'arriverai pas, alors il me faut l'échelle. Je crois les sauter, t'as vu Ah et ben voilà Maintenant que tu la mets dans ta poche. Oh Oh, tiens Hein Ah regardez, vous avez vu, je l'ai pas mis dans ma poche. Étrange. hein mais le jeu change, écoute, hein. Si le jeu change, ça va pas mal et moi. Hein. D'ailleurs, je vais le mettre dans mon, ma chronique. Le fait que certains objets, quand tu les ranges dans ta penche, bah ça fait viser. Allez, on peut y aller. À tous ceux qui disent Wesh ouais, alors, euh, il va pas vite! Vite, vite, vite, vite! Eh oh, ben, moi moins, il est mort! <rire> Comme c'est à hauteur, je vais pouvoir sauter. J'aimerais t'aller mais c'est pas. Tu rien au choix là. Hein. Je le dis. Je vais. Ah ouais, mais elle lui il est comme ça, mon de fils de pute. Je suis un fils de pute. Wesh alors. Vas-y. Boum dans la cloche. C'est pas compliqué. <rire> okay. J'ai un peu cliqué deux secondes avant Alors ça a été hein. Mais non on peut prendre la sortie de secours T'as vu il est direct apparu Je sais pas si t'as vu Il faudrait que je revoie au niveau euh, du montage On verra bien. fait plus mais au Tu dégages je pense qu'il a pas trop envie de se faire à moi en ce moment. You motherfuckers! Fuck! Damn, some damn. Qu'est-ce que c'est What the fuck just? What? Who? Oh. It was Vernon. They were waiting for us and jumped us. They were armed and just... Fuck! Did they have Clementine? No, definitely not. She's not with you? She's with someone else. Her parents were in Savannah, and I think someone used that against her. Well, we're going after her, right? Yeah, of course. Wait, what the hell happened to you? Cut it off. Seriously? I was bitten. What? It was an accident. A small, stupid thing. But yeah. Oh, my God. Before we split up? Yes. You fucker! God, we would have gone with you! I lived through it, which is a start. And, yeah, well, uh... I passed out. Realized that white was just gonna slow me down. I might still be fucked, but honestly, I feel better. Oh. Well, je just... suis obligé de leur dire la vérité là. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. Omid, fais ton rôle de PNJ. d'accord? This is not happening. <laughs> Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go du... of it I don't want to go back out there again then don't go your own way you're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. you wouldn't have had a boat so shove it okay worry about the boat after You can scour the goddamn coast looking for I'll make that bastard wish the cancer had got him you're welcome to just calm down for a second We can do this in the yard. What do you think, Lee? What do we do now, without a boat? Well, I know you two are just gonna look out for number one. And number two, you know, yourselves. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. There's other shit at play, all right? What, you got the boat hidden somewhere? Shut, Shut up, dude. <sighs> Watch your mouth. Get out of town, at least, right? Look, we know what Lee thinks. This is bullshit. You might not even be around, so. With all due respect, Lee. His opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? What about. Oh shit, here they come. In the house. Je commence à raser sa furie sur Kenny. Mais bon. Euh, les fenêtres de la pièce avant. <rire> euh, les armes. Je, je me prie là, je hein, euh, Les portes d'entrée. Ok, dégage Dégage Dégage Dégage Dégage Dégage Flee! Help Cut their fucking arms off There's gotta be a knife or something in there! Hurry! D'accord. C'est pas le bon forcément. Take their goddamn arms off! Euh, euh prépare-vous. This place seems to me. I think we're fine. Ah <rire> oh. Elle dit que c'est solide et puis après euh... voilà. Oh non, t'as vu c'était. c'est T'as vu c'est qui là Sexy, hein. Franchement, visite Ah ah, ah. C'est normal qu'on va s'incuter pour une chose ainsi simple. de balles les petits gens à vous à vous à vous à vous Ça mieux. Tout le monde est bien. Lee est encore deux! Je ai encore deux de balles! Non, mais quel con! pu monter dès le départ. Ça ok? Lee up. Ok. Kid's right, we gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Where well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead, oh, Just trying to lighten the fucking tone. Solutions, not stupid jokes. C'est une solution! I'm sorry. <rire> so no ideas then. Can't we fight our way back through the house? I've got a weapon. What else do we have? Not much. It'll be a goddamn mess going back down there. We're no good to Clementine, dead. <coughs> hey. You're not looking great. And you're warm. Uh. hey don't stop please, please, please. I'm okay I'm with my parents. Oh, no What did that mean She's at the hotel where our parents were staying He hasn't moved her yet Yeah yet We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency What do you mean How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Il faut qu'on y aille maintenant. Now. Like, wipe this goddamn minute. Where, Lee? Come on. We're trapped. Do you think that worked? I don't know. Hope so. I think we need to have an adult conversation. Qu'est-ce qui se passe si Lee prendra une autre sphère Hey, regarde, nous pouvons regarder la situation be to right right. de Larry ici. Qui est Larry Ça n'y a pas de problème. Il me semble bien. Je pense que c'est le meilleur si nous nous sommes risqués de venir à Clem, Il bas Je pense que c'est le meilleur si nous sommes risqués de venir à Clem, là-bas. Je ne sais pas si vous nous attaquez. Ce n'est pas possible. Comment vous savez-vous Les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé avant que Omeed et moi a apporté. Mais nous pouvons traverser cette bridge quand nous arrivons. Lee, I'm not advocating anything here But how is this not a thing We're all so worked up about Clementine That we're forgetting what the fuck happened Allez. What if it was you And it was Duck out there Whoa there friend I bet you'd rather stay focused on the problem Not have people turn on you. This is getting out of hand You're gonna listen to me We will get Clementine back With or without you Because I haven't given up ever To die because we were stupid Vas-y, vas-y, je suis en demi-scénario que tu as peur. On dit, on dit, on dit. Hein, hein, hein, Shut up, sweetie. Look. Où ça bug là? Où ça bug? No. This mansion, no. This butts up Où the ça, bug? Ça, <laughs> bug? <laughs> <laughs> ça bug? Eh! <laughs> eh! Attends, on va baisser les graphismes. <rire> voilà. On oh, ce que ça donne. On va faire ça. Ok. On va travailler dans les barres. Omid, Krista et moi. Lee, tu restes. On doit travailler vite. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi aussi. Je l'ai compris. Allez s'il Salut les bots Vous voulez qu'on s'allonge <rire> Je ne voulais faire part à personne. Parce que vous étiez oui. Bah oui, c'est vraiment ce que je pensais. C'est tellement Je double bite, c'est ce qui est dans leur tête, est que ce est tête, est que les chances sont je ne sais pas, je sais que tout le monde veut même si ça le processus, je serais ne pas ça. quand on ce On va chercher Clémentine, c'est tout. vengeance C'est sure. we'll sûr, Whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that work? What good is it for you to give up? I haven't given up. I want Kenny to look after. Stop it. Do you hear me? Are you sure, man? What? Kenny, c'était un fou, mais C'est quelqu'un qui, qui, qui sait protéger les gens qu'il aime. Tu bien Bien sûr, si tu pas Tu veux que je le Non, tu peux long maintenant. C'est bon nous to forcés de prendre un coup de pied. Ça va Je ressens mmh. que ça va être coupé. Ça mieux. Ça Ça va être mieux. Mmh. Ça va être mieux. Ça Ça Ça Ça Ça oui, bien sûr. Retenez ça, les enfants, Hello. retenez I'm ça. Je ne sais pas comment répondre à ça. Je suis désolé. plus de que bien, Pourquoi ce qui a lot of us have lost families. Scott tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Before y'all we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now. Anyway, we had to make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. C'est du passé. C'est of nights hating this guy's guts. du passé. C'est du passé. C'est du passé. Vous pouvez boire, hein, mais bon, euh, c'est pas moi qui vais vous dire si vous allez boire ou pas, si vous allez prendre une clope ou pas, euh, c'est des grands garçons, je suppose. Hein. Après, si t'as moins de 12 ans, euh, enfin, je veux dire, pardon, si t'as moins de 12 ans, si t'as moins de 15 ans, pardon, si tu es plus jeune que moi, forcément, je voudrais pas dire ça, mais bon, euh, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, hein, je sais rien dire. Hein. C'est clair. Faudrait que tout le monde prenne un petit truc là pour taper. Tu sais, les morceaux de bois là, tu peux taper avec, faire un truc. Ou encore Lee, lui, faut il faut qu'il ait la main libre, mais il eux, ils ont deux mains. Ouais. Wow. Je voulais mettre 4. It's what did. Jesus. I'm sorry, Kim. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais su me. Euh... ça. People that cared about us. I forgive her, but it don't make it any less wrong. You don't just end it because it's hard. You stick it out je pense que je lui ai fait passer une une mauvaise euh, épreuve Lee,